À droite. je crois on voit pas bien avec luminosité. la luminosité j'ai eu gavé peur. Ouais, c'est flippant. Tu vois que les autres qui sont dans le... Oh, mec. Ouais. Il y a des trucs de police, ça, non Mais oui, c'est un truc de police, ça. Merde, ça trouve, mon gars. C'est flippant. Sécurité gaz. Sécurité de gaz, mon... Ouais. D je vois, mais Mec y'a des vêtements dessus et tout c'est chaud. Là, là faut pas y aller. Ouais non moi j'y vais pas là. là. je tente pas mec, il y a trop ça doit être forcément qu'il y la maison des grillages marbelés, Putain ça c'est grave flippant ça. C'est stylé. Oh, il y a une balançoire, mec. Il y a une balançoire euh, tombée. Il y a une, bala une balançoire qui est en train de tomber. Là. Oh, mec, il y a des matelas au sol et tout. Je me demande comment ça se fait qu'il y ait des trous dans les murs, quand même, et, et qu'il y ait des trous dans les toits aussi, que les portes soient arrachées et tout. Mec Il y a des serviettes sur le pliées. Il y a des serviettes de pliées Il y a des gens ici. Ouais une canette. C'est ça si ça avait été amené il serait pas possible non c'est clair puisque une canette de bière donc euh... il n'est pas trop non on rentre à la de avec le Les ils sont cassés genre c'est vrai que c'est un c'est vrai qu'il n'y a que des fragments de toit qui sont ouais, il voilà, des... y a des, des endroits où c'est pas mal euh savez quand même Il est, il est tendu il y a un truc de bébé oui. il une porte ouverte. Donc là on est euh, à Un endroit où il y a des maisons abandonnées On pense que c'est habité sur la plupart des maisons C'est assez flippant Du coup bah On se balade, on veut pas déranger des gens suffisamment ouais. On est de 30 ans ça. Là il y a c'est clair que là ils doivent avoir quelque Je répète juste ce que t'as dit. Ouais, ouais mais je pense que de toute façon elle, elle doit pas se fermer très bien. Surtout le truc en fait on veut pas déranger des gens quoi. Oui. Mais il y a des câbles électriques. Ah il y a des câbles, mais les câbles ils sont morts là. des beaux hein. oh mec le feu est encore rouge ça c'est creepy alors que la route elle est cassée mais le feu est rouge mmh. ouais parce que là pour le coup elle est en bon état là aussi ouais. donc je pense qu'il oui il y a un problème de gaz mmh. là, parce qu'il bon ouais. ouais, mmh. qu avait marqué attention il y avait marqué sécurité gaz ou je sais pas quoi, ouais. C'est pour ça qu'ils ont fermé tout le quartier. Non, Là a des vêtements qui sont rangés T'as vu C'est rangé sur les tréjeurs mais peut-être pas sur les doigts. on Je y a ici Imagine, ça marche encore Mais celle-là, mec, regarde La fenêtre elle a été bloquée par des trucs Ouais, les petites fenêtres on y va? Non. Ouais. Si? D'accord. C'est facile. Bon, un figuier. Oui mais, les... oh, mais regarde la porte elle est fermée. Oui, est oui il y a marqué du dehors. Mais, tu de... De... De voler. Ah je oui, C'est celle-là qui a un sous-sol. Il y a une C'est Ouais. Je coupé. Là, c'est la doc et j'ai vu qu'il y avait des... Des planètes. Ouais. C'est différent. Alors là, si on veut être discret, ça va être compliqué. Un fauteuil avec une table. Il y a un fauteuil avec une table. Bonjour. A un Il y a quelqu'un On veut pas de mal, hein. On se balade juste. C'est putain flippant. C'est qu'avait flippant. C'est qu'avait flippant. Ça pue, le sol il est en bois. Pendant notre visite, nous avons remarqué que les lieux n'étaient pas entièrement abandonnés. En effet, des SDF ont pris possession des lieux. On a pu le constater grâce aux matelas, aux affaires et à les nourritures rangées parmi des débris. Pour ce qui est des murs cassés, etc., je me suis d'abord dit qu'il s'agissait d'une recherche de chute de gaz dans les maisons notamment, puisque nous avions vu une banderolle de sécurité gaz. Mais j'ai fait des recherches et j'ai trouvé dans les archives du site de la ville que ce quartier appartenait en fait à une entreprise locale qui s'est rendu compte qu'il y avait en fait du gaz sous ce terrain. Pour ce qui est des SDF, il y a déjà eu une expulsion en 2018. Mais apparemment, ce problème continue. Ce lieu est loin d'être unique et la pauvreté est une crise majeure. On compte environ 200 000 sans abri en France en 2020. Donc pour faire ma part, je mettrai en description le site d'Action Froid, une association qui vient en aide au centre de missiles à travers la France. Vous pouvez faire un don ou juste partager l'information, ils ne sont pas du tout au courant que je fais cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et un commentaire. A très vite, c'était Loïc.